Je, je crois que c'est venu de très très longue date dans la mesure où ça fait vraiment dix ans que c'est dans un coin de ma tête. Euh, parce qu'il y a dix ans j'ai lu le livre de Michel Schneider, j'étais euh, jeune et innocente, j'étais partie trois semaines à New York et j'avais pris qu'un seul livre avec moi parce que bon, bah, je savais que j'allais ramener beaucoup de choses. Donc il valait mieux prendre un petit livre avec soi. Et je me souviens à ce moment-là m'a dit en lisant et en découvrant beaucoup de choses sur elle euh, je me souviens m'être dit il faudra que j'en fasse quelque chose moi à l'époque je faisais du dessin de presse, je ne faisais pas du tout de la bande dessinée donc c'était vraiment une espèce de petit post-it au fond de, fond de la tête en disant quand tu auras l'occasion, repense-y et en fait, les années ont passé, j'ai glissé vers la bande dessinée et, et cette, cette envie est restée comme ça, euh, dans un, toujours dans ce coin de ma tête mais qui est de plus en plus euh, <rire> au premier plan avec en même temps l'inhibition de me dire est-ce que je vais y arriver, c'est quand même un sujet assez costaud. Euh, je faisais des, des, des bandes dessinées assez légères. L'écriture de romans m'a permis, permis d'affronter de, de, des choses plus difficiles, d'affronter des sujets plus, plus denses. Et, et pourquoi cette période-là de Marilyn, que enfin de la vie de Marilyn, et pourquoi cette approche-là, c'est que euh, mes deux parents, mes deux grands-parents du côté de mon père, et ma belle-sœur aussi, sont psy. Mes parents sont psychanalystes, mes grands-parents étaient psychiatres, euh, ma belle-sœur est psychiatre aussi. Et moi, j'ai une expérience de la, de la, et de la psychanalyse et, euh, et de la thérapie en général, parce que j'étais en thérapie d'enfant aussi quand j'étais petite. Enfin voilà, C'est quelque chose qui a toujours fait partie de ma vie, euh, ces échanges-là qu'on peut avoir avec différents thérapeutes que j'ai pu avoir, ce, ce rendez-vous avec soi-même. Et, et donc... c'est Prendre Marilyn comme une patiente et pas comme une actrice, une femme fatale, voilà. c'était euh, tout à fait passionnant. Et d'ailleurs, c'est ma psy qui m'a un peu poussé le dernier, voilà, la dernière pichinette avant de se lancer. C'est elle qui m'a un peu dit à mon avis, ça c'est pas mal comme sujet, vous pouvez vous, vous, vous lancer. Je, je l'ai fait euh, comme c'est comme, euh, ma, ma, ma blague préférée, mais c'est comme une fourmi mange un éléphant, c'est morceau par morceau. C'est-à-dire qu'en fait, il faut pas commencer à se dire oh mon Dieu, c'est énorme. Euh, moi, j'ai commencé à... à, à... D'abord, j'ai appelé Michel Schneider. La première chose qu'il fallait faire, c'était d'abord de savoir s'il était d'accord pour... Euh... Il connaissait un petit peu mon père pour l'avoir croisé dans des, dans des séminaires, des choses comme ça, mais ce n'était pas, pas du tout les mêmes sphères. Donc, euh, d'abord, donc il a fallu euh, commencer par le commencement. Donc, euh, Michel Schneider était, était d'accord. Ensuite, pendant l'été 2021, je me suis dit, bon il faut trouver un traitement graphique différent parce que il avait, lui avait vu cher François et il ne voyait pas très bien le, le, à quel moment j'allais faire... Il ça un peu comique par, comme, comme, comme traitement, ce qu'il était. Bon, en tout cas, un petit peu comme ça, embarqué, un peu, un peu dans le second degré. Et donc, j'ai passé d'abord l'été à me dire, il faut que je trouve quelque chose. Donc, je, je, assez rapidement est venue l'envie des... De, de ces trois couleurs de blanc, de bleu et de noir parce que je trouvais que moi graphiquement c'est quelque chose qui m'attire dans, dans euh, même dans mon appartement il y a des choses qui, qui peuvent comme ça se, se, se retrouver euh, donc c'était quand même euh, voilà quelque chose qui m'attirait et, euh, et puis ensuite euh, c'était quand même très, très très très très ambitieux et un, un peu effrayant aussi donc j'ai laissé j'ai un peu temporisé en disant euh, voyons jusqu'où c'est possible de le faire et jusqu'où ça va peut-être m'échapper et tant pis et en fait, euh, grâce euh, à, une, à une rencontre chez Futuropolis de Sébastien Niedig, qui lui-même était éditeur, mais aussi auteur, et en particulier d'adaptation, donc qui voyait à peu près euh, dans quoi je pouvais me lancer, euh, j'ai fini par, euh, par, euh, par en parler, en disant, euh, donc début, début décembre, un truc comme ça, en disant, j'aimerais faire ça, donc je me suis dit, ah c'est bien, je dis, Schneider est d'accord, ah c'est bien, je voudrais le faire en août. Ah et vraiment genre, ah Alors qu'il venait de présenter déjà les programmes de choses qui allaient sortir au deuxième semestre. Enfin, donc il a, il a été un peu, un peu effrayé à la fois un peu curieux aussi, je pense, en se disant... On, on va voir. Il, il, a, il a lu le livre dans la semaine pour, pour euh, voilà, imaginer un peu ce que j'allais en faire. Et, euh, et donc les vacances de Noël ont permis de, de commencer le storyboard. Et de voir à quel rythme je travaillais et à quel... Euh, quel choix je faisais pour voir si ça valait le coup de se lancer. Et donc tout début janvier, il a regardé, il a dit ok, on y va, c'est complètement fou, mais on y va. Et mi-février, j'avais fini le storyboard, donc des 224 pages. Et ensuite, c'était euh, plus facile en quelque sorte, cest qu'il fallait dessiner, donc c'était très compliqué, mais au moins on savait d'où on, on partait, où on allait, et ce qu'on allait raconter. Bah, disons que je voulais pas que ça ressemble à ce que j'avais fait avant, je voulais que ça soit le début de quelque chose d'autre aussi, parce que de toute façon, après chez Futuropolis, on faisait... Euh, une autre adaptation qui, qui va parler du nazisme, donc là aussi on va pas non plus, voilà, on va pas faire du poète-poète. Donc, euh, donc de toute façon je savais que cette transformation là devait arriver. Euh, moi ça faisait deux ans que j'avais pas fait d'album de, de, ni rien, donc il euh, y avait eu euh, période de, de vraie remise en question sur est-ce que je continue la BD, est-ce que je la continue euh, comme ça, est-ce que je vais chercher d'autres choses dans mon trek euh, que je pouvais avoir en tant qu'étudiante, par exemple, dans, des, dans du travail de noir et blanc, de motifs, de choses que j'avais un peu laissé tomber, parce que le dessin de presse vous force un peu à aller dans le, dans le, dans le dessin facile, à, à voir, à faire, à comprendre. Et donc, il y a eu ce, ce, effectivement ce travail graphique a consisté assez rapidement, et je m'en suis rendu compte, à, à pas travailler la couleur, mais à travailler la lumière. Et à partir de là, en fait, ça permettait de, de mettre une ambiance tout de suite. Euh, dans chaque planche qui faisait qu'il y avait un lien entre elles, à pas partir dans l'anecdotique, parce que finalement, le, le, le, le, d'avoir que deux couleurs, enfin trois avec le blanc, mais euh, ça force à des choix qui sont aussi là, euh, voilà, sans, sans négociation, en quelque sorte. Et, euh, et finalement, les choix que j'avais faits euh, dans le texte, de ce que je prenais, ce que je gardais, ce que je laissais de côté, euh, dans le travail graphique, ça s'est retrouvé. C'est-à-dire que tout d'un coup, il fallait... Euh, parfois faire des choix de mettre une grande plante comme ça qui vient prendre la moitié d'une case mais parce qu'elle elle, elle est là pour quelque chose et parce que graphiquement elle vient apporter une, une présence qu'il n'y a pas dans le, dans le reste de, de, de, de la case parce que tout d'un coup il y a quand même un, un vide entre les deux qui, voilà, qui, qui est, un, qui est un, un labyrinthe un peu comme ça au fur et à mesure et donc voilà, j'ai fait ces choix de la lumière, le motif, le, le, le, le décor qui parfois écrabouille un peu euh, les personnages et puis euh, le, les cheveux, enfin voilà, plein de choses comme ça. Là aussi, c'est Michel Schneider qui, qui a eu euh, une, une phrase qui, dans le, dans le, que d'ailleurs que j'ai remis dans l'avant-propos parce que c'était très. Euh, il, a, il avait, une, il avait une, une connaissance de la BD très, euh, très, très précise et très, euh, très curieuse aussi. Fin, et il y avait chez lui, euh, il m'avait montré la première fois que j'y suis allée, il m'a montré euh, du Chris Ware, il m'a montré du Daniel Klaus, donc des choses comme ça, où, euh, où il y a de la couleur aussi, mais euh, il y a quelque chose de très froid en fait. Et il m'a dit, il faut, que ce soit, euh, il faut que ce soit crépusculaire, il faut que ce soit, euh, voilà. Il m'avait dit, euh, euh, plus crépusculaire que Technicolor, plus euh, The suite que Sept euh, euh, que ans de réflexion ou autre, enfin... Mais je ne voulais pas du noir et blanc parce que euh, je ne voulais pas d'abord que ça ressemble, même de loin, à ce que Luz a fait de sublime chez Futuropolis sur euh, Hollywood Menteur. Et puis parce que c'était un, un, un passage qui était quand même trop radical dans mon dessin entre toutes ces couleurs et puis tout d'un coup du noir et blanc, ça aurait été un peu euh, vraiment... Et ce bleu, il avait... enfin euh, Moi je l'ai vu comme l'ombre en quelque sorte et puis l'ombre qui grignote, donc l'ombre... Euh, bah, de la mort, de la tragédie en fait, du fait que ça elle, elle va jamais s'en sortir, mais que donc voilà ce, ce, ce bleu venait soutenir euh, euh, le, le, la part de lumière qui avait quand même dans, dans sa photogénie, dans ses dans son, dans son intelligence, dans même dans la relation qu'ils ont tous les deux. Il enfin, y, a, y a parfois des moments de, de complicité et autres, mais ce bleu était euh, si j'avais fait un, un verre d'eau ou un au début, je pensais faire des tout début, je pensais aller chez Sénelier m'acheter des, des, des craies grasses comme ça, euh, coloris. Euh, carmin, euh, vermillon, des couleurs comme ça, très incarnées justement, de chair, et faire quelque chose d'assez évanescent. Et, euh, et c'est Sébastien Nadi qui m'a dit « Non, non, tu, mon avis, tu... » Pas, pas la bonne voie. Tu, tu... De même que j'avais dit au début pour le convaincre, oui je vais faire quelque chose d'assez court, un texte concentré, ça fera 120 pages, t'inquiète pas, c'est jouable. Et pareil, il m'a dit, tu, tu, tu, tu, 220 pages. <rire> et ça aussi c'était assez précieux comme, <rire> pour travailler. <rire> Encore une fois, le, le fait d'être moi-même une patiente, d'avoir cette habitude du face-à-face, d'avoir même eu l'expérience le, le, du divan et puis d'avoir eu ces discussions avec mes, mes, mes parents, euh, d'avoir vécu dans des endroits... Euh, alors, pas toute petite, mais vers 15 ans, mes parents euh, se sont séparés. Donc, chacun a, a, a intégré dans l'appartement son cabinet de, de, de travail. Donc, il y avait euh, l'habitude d'arriver sur le divan, de papoter, enfin, d'avoir voilà, ce, ce, ce lieu qui était euh, familier en quelque sorte, même si euh, sacré aussi. C'est-à-dire que. Il ne s'agissait pas de faire du bruit quand il y avait des séances, il ne s'agissait pas d'écouter aux portes, évidemment. En tout cas, dans la, dans la façon de me lancer dans l'adaptation, dans je, je savais que le. Que, que justement le, le, le lieu même, le cadre du cabinet allait euh, me servir à, à raconter aussi euh, la séance sans forcément aller chercher euh, dans les mots. Mais parfois le regard se, se, voilà, se, se balade sur des objets. Parfois, il euh, y, y a ça en séance aussi. On est quand même on est face à une personne, mais on est quand même face à soi-même. Donc il y avait euh, ce, euh, ce, cette envie-là de, de, de parfois faire des plans sur la bouche, les mains, ce que ça peut... Euh, ce que ça peut trahir aussi de ce qu'on est en train de, de dire. Et, euh, et, et, et c'est là où le, le, le livre de, de Michel Schneider était une, une source de travail incroyable. C'est qu'en fait, euh, il y avait, y avait de quoi faire euh, 200 pages de plus, voire 2000 pages de plus. en fait Mais il a, il a euh, parfaitement, parce qu'il était psychanalyste, parfaitement euh, saisi ce qui pouvait servir après euh, dans, dans, dans une écriture graphique de... de voilà, de, de, de, petits, de petits détails qui permettent de ne pas être dans juste le, le, le, le compte-rendu euh, froid d'une séance euh, avec quelqu'un de connu. Bah, C'est en faisant cette BD que j'ai compris pourquoi autant de mes collègues faisaient du cinéma. C'est-à-dire qu'en fait, le storyboard, il est... Euh, il, il est euh, dans mon cas, après, il servait à, à refaire des planches, mais il aurait très bien pu servir à, refaire, euh, à aider euh, un assistant réalisateur à comprendre comment je voulais cadrer sur, euh, sur quelqu'un, comment je voulais... Euh... Donc j'ai compris vraiment... Jusqu'à présent, je comprenais pas pourquoi on me comment on passait de l'un à l'autre. Et là, j'ai là, j'ai <rire> ça y est, ça me... J'ai cerné. Il y, y a eu quelque chose de là aussi. En fait, j'ai lu, j'ai relu le livre. Euh, Sébastien l'a lu aussi en même temps et, et, là, et a souligné ce qui lui paraissait important de garder. Donc, et dans ce qu'il avait lui se... souligné, j'ai gardé ou pas euh, des choses que, qui me paraissaient, enfin euh, parce qu'il y avait beaucoup de il y a quand même ce livre le livre et de, de Michel Schneider est, est, est très complet donc de toute façon on ne pouvait pas tout garder ça c'est sûr et assez naturellement est venu l'envie vraiment de garder que la relation de Marine et Grinson, et que c'est face à face ou presque parfois il y a des sorties de cadre mais à partir du moment où on s'est dit il y, y a deux personnages qui ne changent pas dans un cadre qui ne change pas beaucoup parfois ils sont chez grinson parfois ils sont dans l'hôtel de marine mais globalement ça ne change pas beaucoup donc il va falloir trouver des astuces pour que justement cette espèce de, de, de huis clos n'en soit pas un ou en tout cas en soit un palpable parce qu'on voit bien que on a envie d'ouvrir la fenêtre un petit peu on a envie de le faire venir d'autres personnes mais pour ça il a fallu trouver donc c'est enfin assez naturellement euh, des, des, des astuces de, de, de plan contre plan de zoom de des zooms de, de de, de, de regards ailleurs, justement, d'objets qui viennent un peu ponctuer ce qu'elle est en train de raconter. Enfin, et ça, ça a été... Euh, finalement, ça, je me suis imposé une contrainte qui m'a été très, euh, très douce, parce que justement, ça m'a forcé à me dire, bon, bah, on n'a que 3 mètres carrés, 3 mètres cubes, on va dire, dans le meilleur des cas, qu'est-ce qu'on va aller se trouver Donc les livres, les plantes, les tissus, les matières, les cheveux, enfin... Voilà, il y avait finalement plein de... une sorte de microcosme qui était, qui était intéressant à, à croquer. Il y avait une première approche, donc il y a dix ans, où c'était donc euh, à l'époque des 50 ans de sa mort, où il y avait eu pas mal de choses qui étaient sorties, et en particulier il y a fragments qui était sortis au seuil, où on voyait ses écritures, dans, dans, dans les deux sens du terme d'ailleurs, parce qu'on voyait ce qu'elle écrivait, mais comment elle écrivait aussi. Moi je, je, je trouve ça toujours très émouvant de voir la graphie de quelqu'un en fait, c'est comme une voix, c'est des choses comme ça, c'est des choses qui quand même ne lui appartiennent qu'à lui donc ou à elle. Et, et donc il y avait eu cette première... Euh, euh, cette, cette, cette première rencontre en quelque sorte, euh, en, en tant qu'adulte, là aussi dans un face-à-face -face un peu de toutes les deux, où j'avais commencé donc à, à acheter des livres, à regarder les photos, à, enfin, à, à, donc à, me, à, me, à me lancer dans la lecture de, de dernière séance. Et, et je crois qu'il y, y a eu besoin finalement de laisser passer du temps et qu'il y ait cette deuxième rencontre plus, enfin, plus, plus concentrée comme ça et en même temps plus, plus efficace aussi. Euh, d'atteindre son âge auquel elle est elle est, elle est morte et de voir un peu ce, de de façon sans doute assez hystérique hein, mais mais totalement assumée que... euh, de voir ce que ça fait d'être à ce moment-là de ce, son existence et de voir comment elle ça enfin pourquoi il y a eu ce point de bascule à ce moment-là pourquoi euh, euh, voilà qu'est-ce que qu'est-ce qu'a été sa vie pendant euh, pendant 36 ans et ans quand ça s'arrête à ce moment-là. J'ai eu 37 ans au moment de finir euh, tranquillement le, fin, en avril. et J'ai fini en, en juillet, donc il, je crois qu'il fallait aussi lui, lui survivre en quelque sorte. C'était assez... Il euh, assez... Y, a, y, a, y, a, y a quelque chose du fantôme chez Marilyn aussi, forcément, puisque, puisque quand on meurt jeune, on est éternellement euh, dans quelque chose qui, qui, qui reste euh, comme ça, figé. Et, et d'où j'avais... Euh, en y repensant, je comprends d'avoir mis 10 ans à à le faire parce que je pense que c'était quand même c'était c'était costaud et ça, et ça nécessitait d'avoir vécu des, des, des choses joyeuses et douloureuses dans sa vie avant de commencer à s'y frotter. <rire>